Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on continue à parler des petits cadeaux de Noël que je voulais pour continuer à vous mettre un meilleur contenu plus rapidement et plus efficacement. Et je vais vous parler du tout dernier routeur répéteur de chez Rockspace, le AC2100 Dual Band 2,4 et 5 GHz. Alors pourquoi j'ai choisi un routeur répéteur ça va permettre en fait d'être plus efficace au niveau de ma connexion Wi-Fi, d'étendre ma connexion Wi-Fi, d'avoir un hotspot à disposition, d'avoir un point fixe sur mon bureau, d'être plus efficace. Et vous allez voir que ce Rockspace AC2100, il a de la patate les amis. Ça fait déjà deux vidéos que je vous poste avec, des vidéos de plus de 10 minutes sont déjà postées en moins de 45 minutes. C'est le top. Allez, c'est parti. On passe tout de suite, les amis, au déballage du Rockspace AC 2100. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. On le paramètre ensemble et je vous mettrai tous les liens dans la description. Car ce routeur répéteur, vous le trouvez pour moins de 80 euros sur Amazon. C'est vraiment le top. Je vous mettrai tout ça dans la description. On part pour le déballage. C'est parti. Voilà donc passons tout de suite au déballage de ce routeur répéteur de la marque ROCKSPACE, une société spécialisée dans le monde des routeurs répéteurs Wi-Fi. Nous sommes donc sur le modèle RSD 0614. Ce routeur répéteur est donc le AC2100 Dual Band 2,45 GHz. Compatible bien sûr avec les dernières technologies Wi-Fi IPv6. Alors, sur l'un des côtés, on peut s'apercevoir que toute la description et la notice sera bien en français. Sur le côté droit de la boîte, on peut s'apercevoir que ce routeur répéteur est compatible à la norme 802.11ac, l'un des derniers Wi-Fi mis en place. À l'arrière, on rencontre les différentes spécifications de ce routeur. Il faut savoir qu'avec ce routeur, vous aurez la possibilité de le gérer via une application iOS Android, vous allez voir ça dans la vidéo. Et sur le côté droit, on peut s'apercevoir des différentes icônes qui nous montrent les possibilités de ce routeur répéteur Easy Setup avec cette facilité déconcertante d'installer ce répéteur. Vous allez voir tout de suite comment installer ce répéteur. Pas besoin d'être ingénieur, ce répéteur s'installe comme une fleur. Regardons ensemble le contenu de cette boîte. Alors, qu'est-ce que l'on rencontre dans le package Dans un premier temps, on rencontre la notice complète. Et bien sûr, cette notice sera entièrement en français. Mais grâce à mon tuto, j'espère que vous allez réussir à installer votre répéteur sans problème. Ensuite, après cette notice, on va découvrir notre routeur répéteur qui est comme ceci. Il est très design, très léger. Ces quatre antennes sont repliées sur le dessus. On va voir, vous allez voir, on va avoir des LED. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi un routeur répéteur. C'est franchement le top. Si on part sur l'arrière de l'appareil, on va trouver donc la connectique pour le brancher à votre prise murale. Juste à côté, on a un code couleur. On a donc une prise RJ45 bleue qui, elle, va tout de suite se connecter à votre box que ce soit livebox, freebox, toutes box confondues et grâce à ce port RJ45 bleu il va se charger de récupérer l'intégralité des données de votre box automatiquement pour que par la suite vous puissiez utiliser ce routeur comme répéteur si on part tout de suite sur la gauche on va rencontrer 4 prises RJ45 et là ça c'est le top puisque Grâce à ces prises, vous allez pouvoir connecter, vous allez pouvoir vous servir de votre routeur comme un CPL. Donc ces quatre prises RJ45, vous allez pouvoir les utiliser pour connecter votre télé, vos ordinateurs et tout autre appareil qui se branche via un câble RJ45. Et tout à côté, on a donc le bouton reset, le bouton WPS avec un port USB car avec ce routeur, vous allez pouvoir aussi vous servir du cloud de chez ROCKSPACE. Ce petit bouton va vous servir à réinitialiser votre routeur si besoin et vous allez aussi, par un simple appui court, pouvoir activer le WPS. Et ça, c'est vraiment génial. Vous avez deviné, ce routeur est un routeur répéteur multifonction très puissant. Alors, dans cette boîte, on va avoir un câble RJ45 pour le connecter à notre box et pouvoir le paramétrer. Et ensuite, nous aurons la connectique murale avec son câble propriétaire pour brancher sur votre Rockspace. Voilà donc tous les éléments que vous allez rencontrer dans ce package. On va tout de suite le brancher et le paramétrer ensemble, puisqu'il y a quand même quelques petites manipulations à faire pour le mettre en marche. On peut s'apercevoir que ce Rockspace est équipé de quatre énormes antennes pour la diffusion du Wi-Fi. Voilà ce que ça donne une fois installé. Et là, je peux vous dire que ça envoie du lourd. On part tout de suite sur les branchements et sur l'installation. On va donc faire un petit test sur un site du nom de Speedtest, un test Wi-Fi. Voyons voir avant la connexion du routeur. Start Speedtest, votre test de téléchargement descendant est maintenant complété à plus de 50%. Votre test de téléchargement descendant est terminé. Votre test de téléchargement montant a maintenant démarré. Votre test de téléchargement montant est maintenant complété à plus de 50%. Votre test de vitesse est terminé. Votre vitesse de téléchargement descendant est 18.19. Votre vitesse de téléchargement montant est 0.75. Et votre délai de ping est de 25 millisecondes. Merci d'avoir utilisé au P et test. Voilà donc vous venez d'entendre comme moi les résultats. Passons au branchement. Alors pour le branchement. Que vous ayez une box orange, SFR, Bouygues, etc. Ça va être le même principe. Vous vous dirigez sur votre box. Vous branchez votre Rockspace et vous connectez le câble Ethernet. Surtout, super important, bien le connecter sur ce port bleu. C'est grâce à ce port que vous allez pouvoir récupérer les informations de votre box. Une fois ceci fait, vous avez différentes LED bleues qui vont se mettre à clignoter. Et à s'actionner le wifi, la LED du, comme quoi l'appareil est bien branché, et la LED LAN, comme quoi vous êtes bien connecté en câble Ethernet. Voilà, vous venez vous connecter derrière votre box, et une fois tout ceci fait, maintenant, tout va se passer sur votre ordinateur. Voilà, donc tout est mis en place. Maintenant, vous allez tout gérer à partir de votre ordinateur. Alors, quel est l'avantage du routeur plutôt que du répéteur Le répéteur, lui, va répéter votre signal Wi-Fi, va l'amplifier. Ici, ce routeur, lui, grâce à ses prises RJ45 derrière, vous allez vraiment vous en servir comme une box. Ça veut dire que vous allez amener un point Wi-Fi fixe derrière votre PC si vous en avez besoin. Et donc, vous allez ramener une connexion dans votre pièce grâce à ce système. Le routeur est vraiment votre box que vous placez dans votre pièce. Une meilleure connexion et d'autant plus que celui-ci fait répéteur. Donc vous amenez en plus un point wifi à la pièce où vous avez besoin de connexion. D'autant plus qu'il est dual band, donc deux bandes, 2,4 et 5 GHz, vous pouvez donc connecter vos ampoules, vos caméras sur ce style de routeur. Wi-Fi connecté 3 barres. Donc vous vous dirigez sur votre Wi-Fi. Rocksp Rockspace trait de soulignement 55e 9F0 trait de soulignement 5G. Et vous vous connectez au premier réseau que vous rencontrez qui porte le nom de Rockspace. Une fois ceci fait, vous vous dirigez dans Safari ou dans Edge Internet Explorer ou Firefox. Enfin, votre navigateur. Sous le routeur, vous allez avoir une adresse style 192.168. Vous allez donc marquer cette adresse dans l'adresse URL. Ici, pour moi, ça sera donc 192.168.0.1. Ici, vous arrivez dans une page web où vous allez pouvoir paramétrer votre routeur. Il faudra donc créer un compte chez Rockspace pour avoir accès au routeur sans problème. Ici, Mot de passe de connexion, modifier le texte. Je vais tout de suite taper mon mot de passe. Et une fois que vous avez correctement créé votre compte, vous allez arriver sur cette page. Lien, statut Internet. On va donc arriver sur notre statut Internet et voir quel appareil peut être connecté sur notre réseau. On pourra donc créer un VPN on pourra régler notre réseau. En contrôle parental, on pourra vraiment faire beaucoup de choses, d'où l'intérêt d'avoir un routeur répéteur, d'avoir accès à distance à votre routeur via l'application sur iOS ou sur Android. On voit que j'ai un appareil de connecter lien réglage internet. Alors, le premier lien que l'on rencontre sur cette page est le statut internet. Si on descend, lien réglage internet on pourra donc régler Internet avec les différentes fonctionnalités, c'est à dire qu'on pourra régler notre routeur pour qu'il soit répéteur. Câble Ethernet connecté. On voit que mon câble RJ45 est bien connecté à mon routeur. Adresse IP dynamique. Par défaut, on est sur une adresse IP dynamique. Statut de connexion. Connecté. Vous pouvez accéder à Internet maintenant. Voilà, comme vous avez pu entendre, c'est vraiment le top. Donc ici, on était sur les réglages Internet. Si on descend... Lien. Réglage du Wi-Fi. Alors, au niveau du réglage du Wi-Fi, là, on est vraiment sur quelque chose de concret. On est sur un routeur qui balance dur. On va pouvoir, en même temps, de poser notre routeur et de s'en servir comme une box, pouvoir répéter le signal Wi-Fi. Et ça, c'est vraiment le top. Wi-Fi et mot de passe Répéteur wi C'est donc en rentrant dans Répéteur Wi-Fi que vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité. Et du moment où vous aurez activé cette fonctionnalité, vous allez pouvoir vous connecter à votre routeur répéteur avec tous vos appareils, smartphone, tablettes et ordinateur. Ré sauvegarder bouton. Tout en bas, vous avez toujours un bouton sauvegarder. Vous avez quand même beaucoup de réglages, faire énormément de réglages dans le Rockspace. Mais je vous conseille, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ces réglages, une fois connecté, vous avez simplement connecté vos appareils, c'est tout. Canal et bande pass centre, puissance de transmission. Vous pouvez donc régler la puissance du 2,4 et du 5 GHz, comme vous le désirez, et vous pouvez même le régler très finement. Une technologie de couverture Wi-Fi plus intelligente. Ce routeur ROCKSPACE est équipé de la dernière technologie informing plus qui détecte et verrouille la position des périphériques sans fil sur le réseau, tels que les téléphones mobiles et les tablettes, et renforce la transmission du signal vers ses positions pour une meilleure navigation sur le web, des jeux et une expérience de lecture vidéo. Voilà donc comme vous venez de l'entendre, ce répéteur routeur est vraiment une bête de course en termes de routeur. Franchement j'en suis ultra content. Ma connexion a vraiment été améliorée. Vraiment, je navigue plus aisément, je j'upload plus rapidement mes vidéos. Mode AP. Dans ce mode, le routeur fournit des signaux Wi-Fi pour que les périphériques utilisateurs accèdent à son routeur en amont, qui est connecté à un port WAN ou LAN de ce routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Alors là, il faudra être un peu plus connaisseur au niveau des réseaux. Anti-interférence. Anti Et on a même des possibilités d'activation d'anti-interférence. C'est pour vous dire que il y a quand même beaucoup de réglages à faire avec ce répéteur. De chez Rockspace. Contrôle parental. On a donc un contrôle parental. Tiens. VPN. Possibilité de se connecter en mode VPN et pouvoir naviguer en toute sécurité sur Internet. On a donc aussi des possibilités de réglages avancés et là, il y a du lourd. Contrôle de largeur de bande. Dans les réglages avancés, il y a vraiment beaucoup de réglages que vous pouvez faire vous-même. Mais attention, il faut quand même avoir quelques notions au niveau réseau, au niveau routeur. 2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Contrôle de l'appli Rockspace. Alors, si vous rentrez dans Appli Rockspace, vous allez donc pouvoir régler et gérer votre répéteur, votre routeur avec votre iPhone ou votre smartphone sous Android en téléchargeant l'application RSS. Quand il sera activé, vous pourrez gérer votre routeur à distance avec l'appli Rockspace voilà donc tout ce qu'on peut faire vraiment avec ce routeur. Voilà les amis, donc si vous recherchez un routeur répéteur, et eh bien je vous conseille vraiment le Rockspace AC 2100 qui est digne de son nom. Un vrai routeur répéteur très puissant qui va vous apporter une grosse amélioration de votre Wi-Fi. Qui va vous apporter la possibilité de, de transporter votre Wi-Fi dans une pièce grâce à ses connexions RJ45. Son bouton WPS vous connectera très rapidement à tous vos appareils compatibles. Si vous avez de gros problèmes de connexion Wi-Fi, le Rockspace AC2100 est vraiment la solution. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech et sur cette vidéo sur ce tout nouveau routeur répéteur qui va aujourd'hui me servir à vous faire encore de plus belles vidéos. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Que Vision High Tech soit avec vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine. À très vite pour une prochaine. Salut à tous.